on distingue grosso modo trois types d'utilisateurs il y a les occupants qui sont dans les bâtiments il y a les visiteurs comme ici dans tel événement comme celui là Et il y a également les gestionnaires donc le mandat c'est d'avoir quelque chose de simple d'efficace et de performant c'est ça ce qu'on cherche la digitalisation vient en appui pour livrer cette promesse pour les utilisateurs les occupants c'est faciliter l'accès aux services je veux réserver un salle d'union je veux trouver un département, une section, un docteur, un médecin, je veux me diriger, je veux entrer en contact avec mon collaborateur, organiser un événement. Tout cela, c'est la facilité, c'est l'accompagnement au quotidien. C'est ça ce qu'on cherche. Le visiteur, il a une autre problématique. Il faut que ça soit vraiment très simple, très intuitif. Il n'a pas le temps d'être formé. Donc dès le début, il faut qu'il soit en possession du lieu, de l'événement, de contact avec les gens qui l'ont invité, pour qu'il profite vraiment au maximum de tout ce qu'il y a. Les gestionnaires sont un cas à part parce qu'ils eux.. Ils sont dans le, sur le terrain, il faut qu'ils voient vraiment ce qui se passe dans l'ensemble de leurs bâtiment qu'ils gèrent, quelle que soit la nature du bâtiment. Donc on va leur proposer des outils 360 pour qu'ils puissent tout voir. Donc la digitalisation c'est un moyen, ce n'est pas un objectif en soi. L'objectif c'est de faire la simplicité, la productivité et, euh, et l'efficacité. La digitalisation du bâtiment vient en support. On va introduire dans les infrastructures quelque chose qui rend le bâtiment pérenne, dans la durée, efficace, efficient aptes à être évolué de manière continue et de pouvoir proposer des services. Donc là, on tend vers le bâtiment serviciel. Les infrastructures doivent être capables de fournir les services dans le futur. Des services qu'on livre aujourd'hui et des services qu'on n'imagine même pas aujourd'hui. Donc c'est un modèle qui doit être support de l'évolution des bâtiments.